Bonjour, c'est et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo dans laquelle je vais présenter ma chaîne YouTube. Au fusil, au coup, partout. <coughs> oh merde, c'est une grenade! faites à en fait. Oh, il y a un coffre. Je pense qu'il y a un truc dedans. Je suis pas sûr, mais je pense. D'accord, okay, on se croirait vraiment dans Final nêtre C'est excellent. Sauf qu'on n'est pas du tout dans Final nêtre hein. Je l'ai vu. Oh, c'est comme dans World of Things. Regardez. Ah, j'ai de l'expérience. Hein. Ah J'ai absolument pas d'expérience. Je vais monter sur le tome. Wow, Mais mec C'est la deuxième game que je fais de ce jeu Et je tryhard Parce que sinon t'es dans la merde Sans PQ t'es dans la merde Littéralement d'ailleurs T'as une évidemment au collège hein Oh qui est là Attends, je... Le beau voici Le milieu, tu connais Oh putain, merde Oh ça tue Tu t'es tu vraiment connu Oui Putain de ma gueule Souris, souris, souris Allez, va Bon, ça, ce que je pense, moi je pense qu'on va lui sauter dessus. No. Non Non, je... non, mais j'ai en rien dit. Ok, voilà Et on l'a eu On a une question d'Olius, à quand le retour du Bordeaux Le père. Euh, le euh, ensuite, une autre question sérieuse de Olius, euh, c'est quand ta prochaine vidéo Caché sous mon. Hein la guerre est déclarée. Bon bah, à part la décoration qu'il y a là, euh, je vois pas trop ce que c'est de Noël. Enfin, J'espère que vous êtes pas trop déçus. Bon, je pense que oui, hein, mais. On va bon, les coup, frère. Euh, pour cette vidéo, allez, ciao! <rire> ciao! Putain, je suis dans la merde, comment je vais faire? Bon, bon, bon, bon. Oh. Oh. Oh. Oh. J'ai fait que de la merde, j'ai perdu les trois quarts de ma vie en une seconde, littéralement, on passe pas l'arme des dégâts. Uh. I'm just exaggering. Nope, not now. Why the fuck didn't he die Pour la série des 5 vidéos annuelles, chaque année. Ça va pas tant, je viens de répéter ce que je viens de dire. Euh, les premières batailles que j'ai faites en fait, euh, elles étaient assez fortes en fait. Enfin j'étais assez fort, étonnamment. Alors je sais pas si ça va durer ou pas, mais. Ouais. What Mec, on a failli se faire défoncer On a failli se défoncer l'un dans l'autre et je l'ai détruit juste avant Ok, j'essaie de l'attaquer, comme ça euh, il n'existe plus après On tout ce qu'il me tire dessus Ok, il est à moi Ouais, donc, c'est sur ça, les amis, qu'on finit. Euh, J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, éventuellement à la partager avec tes amis. Euh, voilà. Euh, merci pour les 100 abonnés. Jamais je vous remercierai assez. Euh, sur ce, euh, bonne journée. <rire>